Bonjour à tous. Alors, je voulais vous donner une petite astuce dans cette vidéo pour gagner du temps, un temps infini, un temps fou. Euh, il suffit d'accélérer euh, les vidéos que vous regardez. Alors, euh, sur YouTube, on peut accélérer à 1,25, 1,5, 1,75 ou 2. C'est-à-dire que euh, on peut gagner. Euh, on peut, on peut gagner euh, un temps fou en fait, euh, et moi j'ai cette astuce depuis plusieurs mois et donc pour regarder les vidéos, j'accélère systématiquement les les, les temps de, de parole. Alors je vais vous faire une démonstration, donc Virginie Vota, euh, en fait on peut la passer à 1,5 assez facilement, je vais vous faire une petite démonstration. Excusez-moi, je suis obligé de jongler avec le logiciel. Alors, c'est parti. Tel chaque année à la France et aux Français, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à tous. Il ne vous a pas échappé peut-être que mardi dernier Emmanuel Macron nous a adressé une grande lettre en ligne. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas lu et c'est pour ça que je suis là. Donc je me suis intéressé un petit peu tout d'abord au contenu de cette lettre, au contenu du site du débat national. Et en fait, ce pas du tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je sais que pour la plupart, vous vous en manquez, vous n'y croyez pas. Et vous avez raison, ça ne va rien changer. Vous voyez qu'on euh, peut le dépend. passer à un 5 sans problème, on comprend, euh, on comprend tout à fait fluide. Alors, il, alors ça dépend des, des interlocuteurs. Hein. Il y en a qu'on peut passer à deux, Mais il y en a, par exemple, lui, Christophe, Christophe Creussouplon, lui, on peut très bien le passer à 1,60. Je vais vous faire la démonstration. Je depuis peu, après une journée gâchée à faire un aller-retour très très long à la frontière, découvrir que j'ai deux jours de, de dépassement sur euh, le Lisa que j'avais pour l'équateur, donc le retour à la case départ, avec rien, sauf la capacité à euh, finalement acheter trois mois. Ça se paye ici. Pas grave, hein, quand t'as des sous, tu peux tout avoir euh, dans certains pays d'Amérique du Sud une heure d'ici, euh, donner une centaine de dollars et ça sera bon, donc je pourrais rester dans ce paysage montagneux fabuleux et y poursuivre. Voilà, donc j'espère que ma démonstration euh, vous a plu et que vous pourrez l'appliquer pour vous-même et donc euh, jusqu'à euh, doubler pratiquement votre temps d'écoute, euh, rentabiliser euh, jusqu'à jusqu 200% votre temps sur, euh, sur YouTube. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.